Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour attaquer euh, la deuxième partie de la suite de l'histoire de Shen. et on va avoir au final, j'avais prévu d'en faire une seule vidéo, enfin de faire ça en deux vidéos du coup, mais on fera ça en trois vidéos et oui parce que on a plein de choses à dire et je me suis dit que ce serait plus digeste de faire une partie spécifique sur ce qu'on avait vu avant, c'est à dire l'essor de l'Empire Mogu et sa rencontre avec un autre empire qui est probablement le deuxième enfin, même, de toute façon, l'autre empire le plus puissant de son époque et de sa période, c'est ça, c'est-à-dire l'Empire Zandalari, qu'on avait vu dans une autre vidéo également. Donc, la rencontre, euh, je le rappelle, hein, on, on s'était arrêté là-dessus, la rencontre Mogu-Zandalari est vraiment unique dans Warcraft, puisque c'est deux superpuissances qui se jaugent d'entrée, sans en venir directement aux mains et à la confrontation directe. Et ça, c'est assez intéressant. Et justement avec cette, ce respect mutuel mais teinté aussi de méfiance et cette crainte d'un anéantissement mutuel surtout, qui peut bien sûr rappeler la guerre froide ou autre, enfin, sauf que là on n'a pas vraiment d'opposition. Même s'il y a une crainte mutuelle, il n'y a pas vraiment d'opposition. Et du côté du coup, des Andalari, parce qu'on les avait un petit peu oubliés avec l'essor de Leishen et la montée en puissance de l'Empire Mogu et de l'unification Mogu, pendant hein, les conquêtes de du coup, l'Empire Zadalari continuait euh, de, de s'étendre et vivait tout simplement sa période dorée. Hein, la victoire sur, sur les empires euh, Akir, enfin l'Empire Akir tout court, avait permis aux Andalari de rester euh, maîtres. Euh, du monde hein, j'ai envie de dire même si c'est vrai que il y a eu ce cette euh, pas ce dysfonctionnement mais cette fra ce fractionnement de pouvoir avec l'essor également des autres empires trolls à savoir les Gurubashi, euh, les Amani bien sûr et au final euh, les Drakari et eh bien malgré tout les Andalari restent en tête tout simplement de l'ordonnancement de, de, des empires trolls c'est tout simplement en cas de ils servent d'arbitre encore une fois entre les différents euh, les différents empires et l'empire Andalari avec la rencontre des Mogus qui s'étendent toujours plus vers le nord, et bah, du coup les Andalaris, eux, ils s'étendent un petit peu vers l'est, l'ouest, le nord et le sud, hein, tout en restant sur la chaîne de montagnes Andalaris, de Zandalar plutôt, eh bien, on va avoir justement cette rencontre directement, hein, cette rencontre du troisième type, devrais-je dire, avec euh, l'arrivée, la, la, la perception d'un rival euh, potentiel. Et les Zandalari vont être extrêmement curieux à l'égard justement du roi tonnerre, à savoir Leishen. Et c'est notamment le chef du conseil que vous voyez juste ici, le chef du conseil Zanshuli. Je rappelle, l'empire Zandalari est dirigé par un roi, mais les ministres, on va dire le conseil des ministres qui a un, un pouvoir très important de décision, c'est un peu les ministres Zandalari et Zulatra est en gros le Premier ministre. Sauf que le Premier ministre a énormément de pouvoir, hein, pouvoir décisionnaire. Euh, Pouvoir législatif, etc. Enfin, il y a énormément de pouvoirs liés euh, justement au Conseil Zanshuli. Le, le roi ne peut pas régner sans le Conseil Zanshuli. Et au final, eh bien, c'est Zulatra qui va justement diriger, euh, le haut prêtre Zulatra va diriger les échanges diplomatiques avec l'Empire Mogu. Et c'est vraiment la première, la première fois, voilà, que, que ces, ces peuples, euh, puisque les, les trolls vivaient entre eux, même si c'était d'autres euh, trolls, ils vivaient entre eux, il n'y avait pas eu cette rencontre avec vraiment une, une, euh, une race aussi avancée, aussi développée, et euh, qui pouvait tenir tête à leur, à leur force. Donc, au final un pacte de non-agression va être signé entre les deux, les deux puissances, les deux superpuissances je devrais -je dire, et le haut-prêtre Zulatra va justement prononcer un discours un... va prononcer un... oui, un discours tout simplement au palais euh, du roi Tonnerre à Kunlai. Et oui, je le rappelle, hein, attention à ne pas vous faire avoir, la Pandarie à l'époque n'existe pas encore, il n'y a pas eu de mer, etc. Donc, euh, le palais du roi Tonnerre, l'île du roi de Tonnerre, n'était pas une île, c'était juste une montagne qui reliait euh, avec le, le Kunlai. Donc, Attention, à l'époque, hein, tout était relié. Donc, il va nous dire quoi Il va nous dire tout simplement, Zulatra, nos empires peuvent se détruire mutuellement, mais dans une guerre opposant la force à la force, le survivant serait affaibli et pourrait même succomber à des créatures bien plus faibles que lui. Ce serait une tragédie qu'aucun d'entre nous ne souhaiterait. Dos à dos, les mogous et les trolls se tailleront une place de premier plan parmi tous les autres peuples. Ensemble, ensemble nous serions inarrêtables. Donc là... Vous voyez vraiment ce rapport de force, l'idée qu'il y a cette compréhension d'une de, de, peur, d'une appréhension, d'une destruction mutuelle. Mais en plus de ça, on a aussi cette volonté. Je veux dire, les Sandalari, on, un, on leur donne un petit surnom, c'est les haut-trolls. C'est pas pour rien, c'est aussi qu'il y a ce, ce, ce sentiment de supériorité quand même vis-à-vis -vis des autres peuples. Les Zandalari vivent leur âge d'or, ils considèrent, que, bon, ils peuvent pas le savoir à l'époque bien sûr, mais ils, con, ils considèrent qu'ils sont au-dessus des autres empires trolls d'ailleurs. Et à raison, à tort ou à raison, mais à raison, hein. les autres empires trolls considèrent les Andalari comme pas supérieurs, mais comme un organe politique très important et, et surtout diplomatique. Donc au final, ils vivent justement cette supériorité. Pour, pour les Shen et les Mogu, c'est exactement la même situation. Donc les Shen est également intrigué de son côté par les Andalari. Ils voient qu'ils ont un accès à énormément de connaissances, notamment euh, les connaissances du monde. Et oui, puisque euh, même si les Shen les jugent inférieurs, puisque ce ne sont pas. Euh, déforgés par les titans, ce ne sont pas des enfants des titans, mais il reconnaît en eux des qualités indéniables, dont des connaissances incroyables, comme je l'évoquais, au niveau magique, bien sûr, des magies, de la magie il pas forcément, euh, auquel il n'a pas forcément accès lui en tant que forgé par les titans, ou les plus versés dans l'art des arcanes, mais en même temps, on a également des, conna des grandes connaissances géographiques. Et oui, on l'avait vu avec la vidéo sur, euh, sur l'Empire sur Zandalari et les trolls, bah, en fait, les trolls ont pas mal baroudé hein, par-delà le monde, notamment dans la Grande Guerre contre les Akirs, ce qui fait qu'ils ont un accès à une cartographie et aux autres endroits du monde que les Mogus n'ont pas. Et oui, les Mogons, encore une fois, ce sont des protecteurs, on l'a vu sur la vidéo précédente, et ne connaissent pas le monde aussi bien que peuvent le connaître les Andalari. Donc, il y a cet échange d'informations et les deux empires peuvent mutuellement s'entraider afin de s'améliorer. Ce qui fait que Leishen va alors entamer de plus profondes relations diplomatiques. On était sur un pacte de non-agression, j'ai envie de dire. On va monter, on va monter, on va essayer de s'enrichir diplomatiquement avec des, des délégations qui vont venir visiter les terres de l'Empire Mogu. Alors malheureusement, Chronicles n'évoque pas le fait que... Enfin, on, on, on voit que d'un côté, parce que ça sert le récit, il est, c'est pas dit, mais il y a de grandes chances quand même que cet échange ait été, euh, ait été, on va dire, basé sur tout simplement un... J'ai envie de dire un miroir. Donc, les mogus vont probablement visiter Zandalar, même si on n'a pas de preuve là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Zandalari, eux, vont envoyer une ambassade, une délégation, justement, euh, qui sera invitée par les Shen à visiter les, les splendeurs et les, les somptueux monuments euh, des protecteurs du Val, hein, bien sûr, de, de, de, des, des mogus, qui ont été, je le rappelle, bâtis par des esclaves. Point important, on y reviendra un peu après. Donc, il y a quand même des chances que les Shen aient aussi vu Zandalar et les merveilles de Zandalar. C'est également lors de ces visites justement de la délégation d'Andalari, que ils vont découvrir justement euh, les artefacts les chaînes leur montre un petit peu une partie de son catalogue j'ai envie de dire Alors, imagine le guide les chaînes en guide touristique c'est quand même excellent. Alors, sur votre gauche vous avez sur votre gauche vous avez tout simplement la cloche divine bien sûr. Euh, donc c'est tout simplement les trésors et artefacts des forgés par les titans euh, qu'il a pu rassembler. Notamment la cloche divine, la cloche divine on en reparlera dans une prochaine vidéo et surtout dans la vidéo sur Mist of Pornaria puisqu'elle aura un rôle très important à jouer. Donc c'est quoi la cloche divine C'est une pièce de métal, hein, une gigantesque cloche, un, im un immense gong euh, qui permet en fait tout simplement d'alimenter la colère et la haine dans le cœur des mogus, afin tout simplement d'augmenter leur combativité sur le champ de bataille mais en même temps cette cloche que l'on appelle alors désolé pour la prononciation c'est Shen Xing normalement puisque c'est Shen king avec un k avec un q pardon donc normalement ça se prononce Xin, donc Shen, chen ching probablement elle sème également du coup le peur, la peur et le doute sur les adversaires c'est à dire que ceux qui ont fait sonner la cloche voient leur combativité augmentée ceux qui affrontent les possesseurs de la cloche voient justement le doute et la peur les les, les submerger, et bien sûr, pour ceux qui ont déjà fait la pandarie, etc., vous savez à peu près sur quoi on va partir, mais à l'époque, c'est complètement contrôlé par l'Eichen, et donc, comme vous le comprenez, on y en reviendra beaucoup plus tard. Du coup mais garder cette image à l'esprit. Euh, lors de la visite également, les Andalari du coup, voient également les, euh, le côté culturel. Le côté culturel, j'ai envie de dire le côté culte, c'est horrible. Le côté culturel, et ils vont être choqués justement par certaines différences culturelles et euh, certaines choses qu'ils considèrent comme barbares, euh, voire primaires, avec notamment l'utilisation massive d'esclaves. Et oui, l'utilisation d'esclaves est proscrit euh, les, chez les Andalari. Alors les Andalari ont leur lot de torts euh, également, mais c'est pas une pratique euh, qu'ils encouragent, loin de là, les Andalari. Donc, voir une utilisation massive d'esclaves, ça les fait... Enfin, euh, ça, ça rappelle aux Andalari le fait que les, les Mogu, au final, sont pas si différents des autres empires trolls et qu'ils n'ont pas vaincu l'esclavage. Donc, ils sont potentiellement un peu plus barbares qu'eux-mêmes. Ça les conforte aussi dans leur sentiment de supériorité. Mais il y a un autre point qui est très important, c'est aussi le fait qu'il y ait peu de femelles euh, visibles du côté de la civilisation Mogu. On n'en a pas énormément, hein, et... Euh, même si ce ne sont pas forcément les deux seuls, il euh, y a très peu de femmes mogu, et à l'heure actuelle ce, ce passage de l'histoire est assez flou, on va pas se mentir, mais on a par exemple les jumelles, euh, les jumelles concubines, jumelles concubines qui sont considérées comme un trésor du côté de Lei Shen, hein, je, je le rappelle dans la précédente vidéo, Shen, j'ai pas mal montré que c'est un personnage très nuancé, euh, qui a beau être un esclavagiste, un seigneur de guerre, donc qui a tué etc, il a quand même... Euh, ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'il est très nuancé. Au final, il fait des choses horribles, mais au moment où on peut se dire qu'il est très très très très méchant, eh ben, il fait des choses auxquelles on ne l'attend pas forcément. Et vous verrez que dans cet épisode, c'est également, également le cas. Mais il ne faut pas oublier quand même que c'est un gros connard. Et, <rire> et au final, bah, par exemple, sa position vis-à-vis -vis de la femme, maître esclavagiste, qui a mis en réduit en esclavage plusieurs races, <rire> et derrière, plusieurs espèces du coup, et également... Eh bien, euh, sa position vis-à-vis -vis de la femme. Alors, il y a problème, c'est qu'il y a très peu de sources écrites, donc je, moi je ne vais pas essayer de partir dans les théories hautes Mais en tout cas, on sait que par exemple, les jumelles concubines, c'est vraiment ses trésors, donc c'est le patriarcal, hein, le patriarche qui récupère les deux femmes, sachant que c'est même pas des, des femmes mogu existantes. Il s'est servi des moteurs de la lecture, etc., pour créer ses concubines. Donc encore une fois, dans le côté euh, très euh, très, j'ai envie de dire, dictatorial de Leichsen, on est, on est dans un, on a, on a passé un, un niveau, on va dire, on a passé un niveau. Mais c'est vrai que j'ai vu pas mal de messages également dans la vidéo précédente. Leichsen n'est pas un personnage positif. Il est un personnage nuancé, c'est-à-dire qu'il fait des choses très intéressantes d'un point de vue scénaristique et autres, et d'un point de vue, euh, même d'un, il n'est pas tout noir ou tout blanc. Leichsen, c'est un personnage détestable sur certains points, notamment son traitement de la femme et le traitement des autres races. Mais à côté de ça, ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, un méchant de ce type, bah, il en a rien à foutre de son propre peuple, etc. Ce qui est pas le cas, donc ça, ça le rend très, ça le rend intéressant. Euh, me faites pas dire des trucs que j'ai pas dit. Euh, à côté de ça, malgré justement le choc euh, auquel sont confrontés les Andalari, ce choc culturel, j'ai envie de dire, les Andalari veulent garder justement de bonnes relations parce que ils se méfient euh, des Mogu. Et cette méfiance, elle est mutuelle. On va pas se mentir. Donc au final, dans leur tête, c'est bon, c'est des barbares. Mais c'est pas grave, hein, c'est leur culture, euh, nous on va pas ingérer euh, <rire> sur, sur leur pratique. Et de son côté, Leichen va également cacher certains éléments, euh, comme la présence par exemple de Raden sous le palais hein, du roi Tonnerre, donc la cité interdite dans laquelle Leichen a accueilli euh, la délégation Zandalari. Donc il y a littéralement Raden qui est a... en bas, euh, on l'imagine il est tout en bas dans le caveau. et euh, à côté de ça donc, ils vont euh, conclure un accord d'amitié et de partage mutuel euh, donc comme on l'a dit bah, la magie arcanique qui va être enseignée aux trolls Zandalari notamment par les mogu notamment aussi euh, le fait de pouvoir rallonger l'espérance de vie euh, des dirigeants euh, Zandalari et en échange eh bien, les mogu vont avoir accès à beaucoup de connaissances notamment de la géographie ils promettent euh, également des terres aux trolls Zandalari et les rive vont leur apporter aussi leurs propres connaissances magiques. Comme je l'ai dit, hein, les, les, les Mogu apprennent plutôt ce qui est arcanique. Les Zandalari, eux, ils ont un collège de magie très vaste, varié grâce au Loa. Donc au final, il y a un, un échange, en fait, tout simplement culturel, de connaissances et autres. Euh, ce qui est intéressant, c'est que on, Chronicles ne précise pas si les chaînes a montré les moteurs de nalaksha aux trolls. Pour le coup, ça, on n'en sait rien. Euh, donc... Honnêtement, moi je vais même pas me prononcer parce que bah, déjà on n'a pas d'éléments euh, tangibles, mais je vois tout à fait les chaînes montrer les, les moteurs de Neksha et d'un autre côté il y a toutes les mêmes il les mêmes raisons pour ne pas lui mon les montrer. Donc j'en sais rien. <rire> N'hésitez pas à me donner votre avis, mais c'est vrai qu'on n'a pas de, on peut pas c'est juste de la théorie parce que c'est juste et même des hypothèses parce qu'on s'appuie sur rien en fait. Juste de ce que l'on sait et de ce que l'on sait on bah, on sait pas. <rire> Donc à côté de ça. Ce qui est intéressant, hein, euh, c'est que c'est un double accord. C'est à la fois une alliance militaire qui est euh, entendue par les deux parties, mais en plus de ça, eh bien il y a un accord secret. Un accord secret qui cache plusieurs éléments. Tout d'abord, le pacte, justement, concernant la résurrection de Lei Shen. Et oui, si Lei Shen venait à mourir, étant donné que c'est un dictateur, on va dire qui est un petit peu parano, qui est souvent un pléonasme pour un dictateur, mais en cas de mort, chaînes ne fait pas forcément confiance. Il a la confiance dans certains de son état-major et dans ses proches, mais il n'a pas une confiance aveugle envers eux. Donc il a peur que si jamais... En fait, c'est quelqu'un de très intelligent, Leishen, donc il voit loin et il se dit si « jamais, si jamais je venais à mourir... » Et par exemple, il ne s'imagine pas battre, perdre contre une autre puissance... Il voit plutôt euh, que si jamais la seule, le seul moyen, le seul moyen pour lui de perdre, ce serait d'être trahi, euh, d'être trahi un petit peu ce qui est arrivé à Raden, hein, on va dire. Hein. Il craint que quelqu'un lui fasse ce qu'il a pu faire à Raden et le frapper sans qu'il soit prêt. Donc, dans cette absence de confiance euh, envers ses propres mogus et notamment ses craintes concernant l'héritage si jamais il venait à mourir, le fait que sans lui, euh, après moi la tempête, <rire> sans mauvais jeu de mots, c'est-à-dire que bah, Leichen en cas de mort. L'Empire Mogu euh, se repasserait dans un âge sombre où il devrait s'entretuer pour, pour lui trouver un successeur. Donc justement dans cette logique, il va vouloir faire en sorte euh, de conclure un pacte avec les Andalari et que les Andalari puissent justement le ressusciter grâce à leur pouvoir, et ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Mais comme je l'ai dit, chacune des parties va garder certains objectifs secrets, puisque bah, les Andalari veulent des terres euh, chez, euh, près du Val de l'Éternel Printemps. Euh, pas dans le Val, hein, bien sûr, les Mogu n'accepteraient jamais ça, mais près du Val. Et en l'occurrence, chacun a potentiellement certains plans, si jamais euh, l'autre ne respecte pas ses engagements et autres, il y a quand même encore une fois cette méfiance mutuelle malgré cette admiration mutuelle aussi donc on se garde la possibilité de pouvoir trahir l'autre même si cela n'arrivera jamais dans l'histoire de Warcraft donc ça c'est aussi assez intéressant au final grâce aux relations euh, pérennes entre les mogus et les Andalari, hein, ces échanges culturels et eh bien euh, on va avoir tout simplement des, euh, une révélation du côté de Lake puisqu'il va découvrir l'existence d'autres forgés par les titans notamment les tolvir à l'ouest et les tolvirs de l'Ouest devrais-je dire même. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, il découvre qu'il y a bah, d'autres complexes titaniques, puisque c'est vrai qu'on n'y pense pas comme ça. Mais lui, en fait, et toute sa race est restée dans le Val de Terre d'un printemps et a gardé le complexe des moteurs de Nanaka. Donc ils n'ont jamais vu euh, d'autres forgés par les Titans à part les envoyés de Loken. Donc, et bon, c'est pas, pas un bon souvenir. Donc, il y a très peu d'échanges en fait, On... ils ne sont jamais vraiment sortis. Les mogus ont toujours été des protecteurs, pas forcément des envahisseurs. Alors vous allez me dire, ils ont envahi, ils ont asservi les autres races. Oui, mais des races locales. Là, du coup, grâce aux trolls, il y a cette, accession à un... cette, euh, cette accessibilité à un savoir qui les dépasse complètement. Et au final, les Leishen, mais aussi les mogus, sont extrêmement euh, heureux. Extrêmement heureux de découvrir qu'en fait ils ne sont pas les seuls forgés par les titans et qu'il y en a d'autres. Les Tolvirs, c'est la première grande nouvelle les Tolvirs de l'Ouest, les Tolvirs d'Oldum. Et donc il va envoyer des émissaires justement à Oldum. Et ces émissaires vont lui rapporter le fait que la situation elle est critique pour les Tolvirs. Malédiction de la chair notamment hein, la malédiction de la chair qui détruit la civilisation Tolvir. F euh, fait, tout simplement, euh, mortalité. Euh, Guerre, euh, guerre euh, intestine, on a euh, tout simplement aussi, euh, donc, euh, guerre maladie, famine, etc. Enfin, c est, c est... enfin, et encore je dis famine, mais pas vraiment quoi, à ce moment-là, mais c'est un merdier sans nom pour eux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a un rapprochement qui est fait, puisqu'en fait, les Tolvirs sont dans le même état que les mogu avant les chaînes Guerre civile, mortalité, peur de l'autre, peur de guerre de pouvoir, etc. etc. Donc, on... Les chaînes limite, se, se voient... En fait, déjà qu'ils reconnaît des frères puisque ce sont aussi des forgés par les titans. Et ce qui est intéressant, c'est que, que les chaînes considèrent que les Mogu sont au-dessus des trolls. C'est pas le cas envers les Tolvirs. Il y a ce sentiment fraternel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est encore plus doublé dans le fait que bah, les Mogu se visualisent un petit peu et ont l'impression que les Tolvirs sont dans leur passé, euh, sont dans le même état qu'ils ont pu être avant l'arrivée de la chaîne. Ce qui rend encore plus... Euh... C'est ce qui sacralise encore plus c'est Sans Leishen, voilà dans quoi on pourrait être aussi. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que du coup, et bah aussi, pareil que les Mogu, les Tolvirs sont dans l'attente d'un retour de leur maître, à savoir Ra ou Raden. Donc, il y a ces guerres civiles intempestives, hein, ce, ce, ce, ce moment, on va dire, terrible pour les, pour les Tolvirs. Et au final, Leishen va justement euh, montrer, encore une fois, que c'est un personnage assez nuancé, puisqu'il va être vraiment le diplomate. Il va accueillir glorieusement, hein, vraiment euh, accueillir à bras ouverts la délégation euh, Tolvir hein, que ses émissaires, ses émissaires euh, ont envoyé justement en mode euh, l'Empereur vous accueille, euh, venez, euh, venez, euh, les différents clans Tolvir envoient des ambassadeurs et au final, puisqu'ils ne sont pas unis, et au final eh l'Empereur les accueille à bras ouverts et avec euh, beaucoup de gloire, c'est presque un triomphe j'ai envie de dire, c'est les frères perdus sont de retour. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est ce traitement à égalité. Il ne voit pas une supériorité de l'Empire Mogu vis-à-vis -vis des Tolvirs. Il voit justement, il a envie de montrer en fait, c'est comme s'il découvrait sa vraie famille qu'il avait perdue. Et donc il redécouvre sa vraie famille. Et donc dans cette idée d'un enfant qui redécouvrirait un frère ou un cousin, enfin plutôt un frère ici ou une sœur. Eh bien, il y a cette volonté de montrer justement, voilà, regardez, regardez nous, nos complexes, notre complexe titaniste qu'on a protégé pendant des, pendant des siècles, etc. Regardez ça, et il va leur montrer justement les splendeurs de son empire. Ce qui fait, En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il bah, n'avait pas montré autant de choses dans Andalari, et là, il va aller plus loin. Euh, les Andalari étaient des alliés de circonstances, mais ce n'était pas les siens, ce n'était pas sa famille, ce, ce n'était pas des enfants des titans. Et au final... Ils, les Tolvirs vont justement être époustouflés par les prodiges de l'Empire Mogu, hein, notamment les, les grands grands bâtiments, les grandes bâtisses, les, les grands monuments justement à la gloire de l'Empire. Mais ils vont être également horrifiés par le traitement des races locales, hein, notamment les Pandaren, les Jinyu, les ozen, etc. On les a déjà listés sur la vidéo précédente. Donc ils voient ça comme une insulte à la vie, hein, vraiment une insulte à la vie elle-même. Leur priorité en tant que Tolvirs reste la protection de l'œuvre des titans. Donc, d'un côté époustouflé, de l'autre horrifié, mais de toute façon, la finalité, la conclusion, c'est de se dire bah nous, en fait, notre rôle, notre objectif, hein, de génération en génération, ça a toujours été de protéger l'œuvre des titans. à cela, Leishen répond bah, c'est tout à fait logique, au contraire, vous êtes encore plus nos frères là-dessus, puisque nous aussi, notre objectif, ça a toujours été de défendre le Val de l'Éternel Printemps, et les moteurs de la Donc, pas de problème. chaîne partage cet avis, et il veut intégrer justement euh, les Tolvirs à son empire, et pas que les Tolvirs, mais aussi les complexes titaniques. Donc, L'unification de Tolvir mogu dans un seul et même empire. Lei dirigerait cet empire, mais les Tolvir auraient un rôle extrêmement important. Et au final, Lei Shen va justement leur montrer, il leur partage encore une fois des infos confidentielles qu'il n'avaient même pas montré aux Andalari. Notamment l'état de Raden, l'état de Ra. Hein, il leur promet justement aussi une ère glorieuse, hein, puisqu'il voit que les, les, les Tolvirs s'entre déchirent et qu'ils passent euh, un moment difficile. Donc il peut leur proposer justement, grâce à ses pouvoirs, de vaincre la malédiction de la chair, de faire en sorte que leur empire soit éternel et de fusionner les deux empires. Avec euh, les moteurs de Nalaksha, il pourrait également forger euh, de nouvelles armées euh, Tolvir, etc. Et récupérer justement les autres complexes titaniques afin de mieux défendre Azeroth de ses ennemis intérieurs et extérieurs. Donc ça, c'est vraiment le grand projet euh, pour Leishen. Et là, à cela, les Tolvirs ne, ne comprennent pas, en fait. Malgré toutes les promesses d'avenir, justement, que Leishen leur fait, euh, encore une fois, c'est un peuple. Là, il faut imaginer que les Tolvirs ne sont, sont pas bien du tout, vraiment pas bien. Ils sont au bord du gouffre à ce moment-là. Les Tolvirs, malgré tout, sont furieux, furieux, et crient au blasphème euh, par rapport à ce que dit chaînes eux, ils attendent le retour de Raden, comme les Mogu avant lui, sauf que la différence, c'est que ils l'attendent encore, et en fait, ils se rendent compte qu'ils bah, l'ont attendu pour rien, parce que Leishen l'avait buté, en gros, quoi. Alors, bien sûr, Raden n'est pas mort, hein. Raden est toujours euh, sous, dans le caveau, mais pour eux, bah, Raden a été tué par Leishen. Donc, c'est infernal, c'est un blasphème, c'est une hérésie. Donc, au final, ils vont retourner à Uldum, euh, pour faire connaître la nouvelle, justement, aux, aux leurs, et se préparer notamment justement aux répercussions que leur comportement pourrait amener. Et ça, c'est quelque chose de très très important parce que Leishen, encore une fois, on va voir aussi la nuance du personnage puisque Leishen, à ce moment-là, pourrait les tuer en fait, pourrait tout simplement les tuer et dire, bah écoutez, on va s'emparer de la... la, on va s'emparer d'Uldum par la force. Au final, pas du tout. chaînes laisse les ambassadeurs partir. Alors que bon, chaîne on le connaît, hein, je veux dire, assassinat politique, etc. Donc. Pour le coup, c'est quand même assez... C'est pour vous montrer à quel point il, il tient les, les, les Tolvirs en haute estime. Parce qu'il les laisse partir. Il les laisse partir, mais c'est pas pour autant qu'il va renoncer à ses projets. Il ne renonce pas du tout au futur glorieux qu'il a promis aux Tolvirs. Euh, si jamais ça ne marche pas par la, la diplomatie, ça marchera alors par la force. Donc, il mettrait ses plans en exécution, enfin, de récupérer Uldum, et je rappelle Uldum, tout simplement avec la vidéo sur l'ordonnancement d'Azeroth, vous le savez, c'est... En son sein réside la forge des origines, la forge de l'origine. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire la forge des origines, la forge de l'origine. Et Leishen est, a pu voir, et notamment grâce aux informations glanées par ses, euh, ses émissaires, il sait que les Tolvirs sont dans un état pitoyable. Donc au final, il ne craint pas du tout les Tolvirs et il est certain de sa victoire militaire. Et ça c'est intéressant parce que face à la menace Mogu, pendant ce temps hein, à Veracruz, les... pendant ce temps à Oldum L'unification des Tolvirs va... Euh, en tout cas, une partie de l'unification Tolvir va être faite. Différents clans euh, Tolvirs vont euh, cesser leur, leur, leur guerre face à, à la menace que représente l'Empire Mogu, qui vient pour détruire, enfin, il a détruit leur dieu, etc. Ce qui va rapprocher les différents clans Mogu, qui vont s'unifier et qui vont se préparer à la guerre à venir. Et ça, c'est assez important. Alors, on ne sait pas si tous les clans ont été unifiés à ce moment-là. Il y a de grandes chances que non, d'ailleurs. Mais euh, une grande partie, en tout cas, des clans Tolvir vont se réunir. Pendant ce temps, hein, euh, donc ça c'était du côté d'Uldum, de l'autre côté à l'ouest, on retourne à l'est, les mois passèrent, voire les années, et c'est ce temps qui va être mis à profit afin tout simplement d'assembler la grande machine militaire implacable des Mogou, celle qui a mis à genoux euh, ce qu'on appellera plus tard la Pandarie, à savoir celle qui a mis à genoux les différents peuples composant euh, son empire, et il va frapper un grand coup. Il va frapper avec fracas. Il veut frapper avec fracas, en tout cas, les défenseurs Tolvir. Les armées Mogu sont innombrables à ce moment-là. C'est tout simplement euh, une grande partie des armées des soldats de pierre qui forment le gros euh, de l'armée Mogu, hein, pour encore une fois faire en sorte que les vrais Mogu ne soient pas, ne, ne se perdent pas. Et justement, les vrais Mogu forment l'élite de l'armée, les officiers tout simplement, et forment aussi euh, la garde expérimentée euh, de Shen. Donc ça représente des légions entières de, de Mogu, certains de Pierre et d'autres normaux donc ça c'est vraiment quelque chose d'important c'est probablement la plus grande force armée de son époque et à ça va s'ajouter autre chose parce qu'il était temps justement pour que la nouvelle alliance Zandalari et Mogu se mette en branle tous ces pactes, toute cette diplomatie elle doit servir à quelque chose c'est l'occasion de faire une démonstration de force et de faire en sorte que cette alliance zandalari mogu l'union des deux empires pour la première fois puisse, par... puisse agir de concert euh, militairement parlant chaînes justement, avait permis, comme je l'avais dit plus tôt, plutôt, euh, au Conseil Xanchuli, notamment à Zulatra, euh, de voir leur vie rallongée artificiellement grâce à sa magie et grâce à ses pouvoirs. Il était temps pour les trolls hein, de respecter, tout simplement, leurs engagements. Et c'est le moment où bah, Zulatra et les trolls vont répondre, et pas, pas qu'un petit peu, puisqu'ils vont envoyer euh, le Conseil Xanthuli au grand complet, hein, dirigé par Zulatra. Zulatra a, finalement, d'excellents rapports avec les Shen, même si, encore une fois, il y a cette crainte mutuelle, il y a aussi cette admiration mutuelle. Et pour le coup, les trolls Zandalari vont respecter leurs paroles. Ils vont arriver avec le conseil Zandalari au grand complet, mais pas que, hein, donc je rappelle, hein, le conseil Zandalari, c'est l'organe politique principal de l'Empire Zandalari et les ministres, en gros, de l'Empire. Mais en même temps, avec eux, vont arriver la fine fleur des armées trolls et de l'armée des armées de Zandalare. Donc on va avoir, euh, enfin, imaginez les armées de Zandalars qui partent euh, se réunir avec les armées Mogu. À l'époque, il n'y a pas la grande mère, donc... On n'a qu'un seul continent qui s'appelle l'ancienne Kalimdor. Imaginez le, le trajet vers l'ouest hein, qui dure des semaines voire des mois avec des armées à perte de vue, euh, des armées Zandalari même si elles sont plus, plus mineures que les armées Mogu. Mais euh, ça doit être un spectacle assez euh, incroyable et en même temps euh, horrifique j'ai envie de dire. Surtout, surtout pour leurs adversaires. Et au final ça va être justement encore une fois l'élite des deux peuples, l'élite des deux plus puissants empires de leur temps qui se mettent en route, justement, vers l'ouest, vers leur destin. Puisque, une fois les Tolvirs matés, ce sera l'occasion de repartir vers les autres complexes titaniques. Au final, les Tolvirs ont un plan, puisqu'ils euh, constatent par eux-mêmes la supériorité militaire de l'alliance Zandalari et Mogu, ce qui fait que, justement, ils sont conscients de leur impuissance. Ils ne peuvent pas tenir tête à la ce n'est pas possible. Donc, pour y remédier, ils, ont... ils mettent au point un, un, un stratagème, c'est tout simplement de tenir tête militairement avec une partie de leur défense qui va servir de point de fixation à l'armée Zandalari Mogu on va pas se mentir c'est un, un bain de sang hein, c'est une boucherie pour eux hein. ils savent très bien qu'ils partent euh, vers leur mort et qu'ils sont là pour encore une fois protéger la forge, la forge de l'origine donc ils sont là pour protéger j'allais dire le Val, <rire> l'apsus mais protéger du coup Uldum et au final leur objectif c'est de défendre euh, la mission pour laquelle ils ont été créés. Donc, au final, certains, justement, vont bravement euh, sacrifier leur vie afin de tenir le temps, justement, l'armée, on va dire, Zandalari et Mogu en respect, et pendant ce temps, eh bien, on va rappeler un petit peu à quoi sert la forge des origines, la forge de l'origine, pardon. La forge de l'origine, l'objectif, c'est que si jamais euh, la planète part en couille et que les dieux très anciens sont en train de gagner, on active la forge de l'origine et instantanément, la vie sera balayée du, de, de la surface d'Azeroth ça permettra de, refaire, enfin de faire en sorte que les titans puissent revenir et réordonnancer Azeroth sans cette fois la présence des dieux très anciens le problème c'est que ça balayerait toute vie sur Terre enfin toute vie sur Azeroth donc pour éviter d'anéantir <rire> toute vie sur Azeroth ils vont tout simplement procéder à, à une petite activation en gros une activette <rire> une activation de la forge de manière localisée c'est à savoir tout simplement la région d'Uldum, hein, autour de, de, de, de la pyramide, autour du complexe d'Uldum, pour balayer justement les envahisseurs, les armées des envahisseurs. Les défenseurs à l'extérieur se sacrifient encore une fois pour retenir, et en plus de ça, même ceux qui ont survécu au, au carnage de la, de, de, de, du choc on va dire, des deux armées, je même des trois armées plutôt, et eh bien ceux qui ont survécu à ça, les Tolvirs survivants qui sont à l'extérieur de la pyramide, à l'extérieur du complexe, vont être absolument vaporisés. L'activation de la forge, faut imaginer, euh, Starcraft, l'activation <rire> de non mais c'est tout simplement l'activation de la forge de l'origine, c'est toute la région d'Uldum qui est vitrifiée, plus, plus de vie, tout est balayé, tout est réduit en cendres, c'est ainsi que Uldum est passé d'une oasis pleine de vie, c'est pour ça que je retire mon mot famine, c'était plus pour montrer que c'était dans la merde, mais... Il peut y avoir énormément de, de jungles et autres, et avoir des situations malgré tout de famine, puisque bah, si des peuples arrivent, si des clans arrivent à prendre le dessus sur les autres, ils peuvent les empêcher de se nourrir. Donc, mais à côté de ça, ça, ça sous-entendait que du coup il avait pas, c'était déjà un désert. C'est pas le cas. À l'époque, Uldum est une jungle luxuriante. C'est un bassin de vie et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est l'activation de la forge de l'origine qui va réduire en cendre la région d'Uldum et qui fait, en sorte, qui, qui fait en sorte que ça devienne tout simplement un désert brûlant, où la vie ne se remettra jamais vraiment pleinement de cet événement cataclysmique. J'ai envie de dire même tout simplement de ce cataclysme. C'est ce qui fait qu'on connaît le désert d'Huldum aujourd'hui. Alors bien sûr la vie revient un petit peu, avec les, les, les siècles la vie va revenir, mais encore une fois jamais... Comme à l'époque. Et c'est un peu, cette vidéo fout un peu un coup de blues parce que vous verrez que c'est un événement, c'est vraiment la plus grande bataille de l'époque en fait. Hein. Et c'est un événement qui va, être, qui va avoir des répercussions très grandes pour les deux empires ainsi que pour les Tolvirs d'ailleurs, mais les Tolvirs on s'en fout un petit peu malheureusement dans l'histoire de Warcraft parce que après ça, pff, plus trop, mais... Avec notamment l'absence de Leishen, les serviteurs mogu vont s'inquiéter hein, d'être sans nouvelles de leur monarque, on comprend tout à fait. Euh, Leishen avait probablement laissé certains de ses... Lair... Certains de ses... enfin c'est même sûr, il avait laissé ses, ses plus proches conseillers en... en Pandari et du coup, bah, ils s'inquiètent. Ils sont en mode, bah, qu'est-ce qui se passe, on n'a plus de nouvelles. Parce qu'en fait, encore une fois, toute la région a été réduite en cendres. Tout le monde est mort, tout le monde a été détruit, tout le monde a été réduit en cendres. Là, il y a une seule personne qui s'en est sortie ou plutôt en partie sortie, devrais-je dire, puisque les serviteurs de Leishen vont partir à l'ouest, vont aller jusqu'à oldum et ils se rendent compte, voilà, qu ce qu'on leur avait compté ce qu'on leur avait narré, cette oasis de vie, etc., ces jungles luxuriantes, il n'y a plus rien, c'est un désert, il y a des cendres partout. Euh, on voit qu'il y a des traces de bataille, qu'il qui, y, y a eu des choses, mais tout a été balayé, tout a été vitrifié. Ils ne retrouvent rien à part des cendres et du, du sable, mais ils trouvent un seul corps. Inerte qui gisent devant les grandes pyramides d'Uldum, et ça c'est assez important parce que là vous allez vous me dire Ah, bah tiens, c'est une petite boulevard fort dragon, ça Pas du tout, pas du tout. C'est là que l'écriture est très intéressante pour le coup, puisque au final, Lei il a les pouvoirs d'un dieu, il a les pouvoirs de Raden, c'est des, pou des pouvoirs immenses. Et je rappelle qu'il maîtrise même pas à 100% les pouvoirs de Raden, donc il a des pouvoirs inimaginables. Et au moment de l'activation, Lei Shen en gros s'est protégé, euh, il a encaissé le choc avec une partie de ses pouvoirs, ce qui fait que ça l'a tué, parce qu'il y a une telle dépense d'énergie haute que ça le tue sur le coup, mais, pour le, mais son corps n'est pas réduit à l'état de poussière comme toute son armée, comme tous ceux, de, comme tous les Andalari. Donc au final, Lei Shen a réussi à sauver son corps. Il est mort, mais il a réussi dans, dans l'exercice, mais il a réussi au moins à sauver son corps. C'est ce qui va permettre, du coup, la récupération du corps de l'empereur par les serviteurs Mogu. Et ça, c'est quelque chose de très, très important, puisque les Tolvir vont continuer, tout simplement, encore une fois, la, la garde éternelle, hein, leur mission de protéger Uldum et la forge de l'origine. Le problème, c'est qu'encore une fois, bah, Uldum a, est devenu un, un désert, donc ils vont fermer l'accès, justement, hein, une fois les serviteurs de, de l'Eishen repartis, ils vont fermer... Euh, le, le, le, je dirais le, ouais, le bassin d'Uldum afin d'éviter justement qu'une nouvelle tragédie de ce type euh, re, revienne. Donc c'est tout simplement le moment où le Doom sera dissimulé aux yeux du monde par les Tolvirs. Et la suite de l'histoire Tolvir, bah malheureusement, on n'en aura aucun, aucune news euh, jusqu'à la guerre des sables changeants. Euh, enfin, c'est même pas eux d'ailleurs, mais euh, jusqu'à tout simplement... Parce que c'est même pas ça. C'est même pas eux à l'époque. Euh, tout simplement, on n'aura plus rien sur l'histoire des Tolvir jusqu'à Cataclysme. Euh, donc Je vous laisse aller voir la vidéo sur Cataclysme. Et ensuite, Battle for Azeroth, euh, où on y reviendra, où ils ont un peu plus de rôle. Hein, malheureusement, l'histoire des, des, des Tolvirs... Euh, à Cataclysm, elle a été malheureusement éclipsée par Indiana Jones. Euh, pour le coup, à Battle for Azeroth, on le rendra un peu plus honneur, même si c'est pas non plus énorme, on va pas se mentir. Pendant ce temps, bah, les Andalari, comme les Mogu, eux aussi, ils s'alarment, ils s'inquiètent. Il n'y a plus aucune nouvelle qui a été euh, donnée par. Enfin, je rappelle, il y a tout le Conseil Xanchuli qui est parti, ainsi que l'essence une grande partie, une très grande partie des armées euh, Andalari. Et dans les armées Andalari, t'as tout l'état-major, tous les grands généraux, etc. Donc c'est un c'est quelque chose qui va choquer et surtout bouleverser profondément l'empire puisque ça va tout simplement paralyser euh, le gouvernement en fait zandalari et c'est quelque chose qui va et quand je dis que ça paralyse l'empire c'est pendant de nombreux euh, siècles pendant de nombreuses de nombreux cycles pendant très longtemps et les zandalari arriveront à terme sur plusieurs générations à reprendre des forces et à s'en remettre un petit peu mais au final ça sera jamais un retour à l'âge d'or qu'ils ont connu avant les événements de la Forge de l'origine. Donc au final, on va assister, euh, les, et les Zandalari eux-mêmes vont assister à un long et inexorable déclin de leur empire. Ça va se faire petit à petit avec différents événements, mais ça va se faire petit à petit. Et ensuite, eh bien, tout simplement, euh, du côté des Mogu, que je revienne un petit peu là-dessus, sans aux prêtres Zandalari pour accomplir le rituel de résurrection et ramener les chaînes. Un pas de retour du roi tonnerre et c'est ce qui fait que il va être sa dépouille va être conservée dans la tombe des conquérants qui est située comme vous le voyez ici dans les montagnes de Kunlai. en attendant un retour éventuel des andalari les deux empires vont un petit peu se, se refermer pas l'un à l'autre en mode tension mais c'est plus bah, il faut se reconstruire de notre côté et ça a été tellement une catastrophe que il va y avoir un, un iso un isolationnisme un petit peu euh, le mot est un peu fort mais une sorte de, de repli sur soi euh, des deux empires qui, qui assistent tout simplement à de profonds bouleversements. Et au final, comme Leichen l'avait prévu, retour de l'instabilité chez les Mogu, période de trouble comme avant, euh, comme avant son, son règne, avec un nouveau, une nouvelle période des royaumes combattants, j'ai envie de dire. Donc, avant qu'une nouvelle dynastie se mette en place. Et au final, une dynastie Mogu va se mettre en place finalement, va réussir à prendre le dessus sur les autres, les autres clans Mogu, et au final les dynasties mogu se succéderont les unes après les autres sans jamais pouvoir atteindre l'âge d'or de l'époque de Leishen. Ce qui donne aussi raison à Leishen. Hein. sans lui, la race mogu est vouée à se, à se faire la guerre entre eux et à péricliter. C'est ce qui fait que du coup, inexorablement, l'alliance des deux empires ne se remettra jamais pleinement de cet échec et de ce cataclysme qui est arrivé à la forge de l'origine. Tout comme les Andalari, la décadence est en marche pour l'empire mogu et un nouvel âge pointe à l'horizon, évidemment avec les Pandarennes. Et ça, on le verra dans la prochaine vidéo, puisque j'ai décidé de la séparer en deux. Cet événement se termine, nous attaquerons dans la prochaine vidéo la fin de l'Empire Mogu, euh, la fin même, j'ai envie de dire, des deux empires, mais surtout l'Empire Mogu, qui laissera sa place à l'Empire Pandaren. ça nous permettra d'attaquer une histoire un peu plus euh, une, une vieille histoire et d'aller petit à petit vers la période que l'on appelle la guerre des anciens qui marquera un très grand changement euh, dans le monde d'Azeroth. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos impressions, à la liker, à la partager autour de vous puisque malheureusement euh, si vous êtes arrivé jusqu'au bout vous n'êtes pas concerné mais c'est vrai que ce genre de, de vidéo bah, c'est tout simplement des vidéos connexes, des vidéos annexes à celles de Mist of Pandaria. Donc elle est très importante pour comprendre Mr. Pandaria et nous avec Evan Essor hein, qui m'a beaucoup aidé sur cette vidéo évidemment donc euh, je vous invite dans les commentaires euh, à le remercier mais surtout à le suivre euh, dans la description vous aurez son Twitter et son Twitch donc n'hésitez pas à le soutenir et ça nous, ça nous permet pour la vidéo sur Mr. Pandaria. En fait, d'expulser un petit peu ces détails. Comme ça, on n'a pas besoin d'y revenir et on, on, on, on éludera, on va dire le truc avec deux, deux petites phrases. Et comme ça, on dira, bah voilà, allez voir cette vidéo. Elle, elle sera, elle développera beaucoup plus le propos. Le truc, c'est que ces vidéos, bah récemment, elles marchent pas des masses. Hein. Les chaînes, tout le monde, tout le monde connaît, blablabla. Bla, bla, donc on s'en fout. Donc n'hésitez pas à la partager. Vraiment, c'est très très sympa de, de le faire et de commenter, de liker. Ça augmente la visibilité des vidéos, mais aussi de la chaîne. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. A bientôt pour une prochaine vidéo de, prochaines vid de... Non, là à bientôt pour prochaine vidéo A plus dans le Nexus et en Pandari Mais n'hésitez pas d'ailleurs aussi à liker donc comme j'ai dit les réseaux sociaux de Deva donc Twitter Facebook YouTube et Twitch puisque aussi Eva a sa propre chaîne YouTube Mais également les miens Facebook Twitter Discord tout ça tout ça Bisous